Elle boit toujours un verre d'eau avant de manger. Bonjour tout le monde, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un verbe irrégulier en français, le verbe boire. Oui, alors on commence par le présent. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, on boit. Attention, maintenant, vous allez voir que vous aurez des formes différentes des autres formes qu'on a vues jusqu'ici. Nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Je répète les formes du présent de l'indicatif. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, on boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. On continue avec l'imparfait de l'indicatif. Pour avoir le radical de l'imparfait, on fait comme d'habitude. On a déjà vu cette forme, c'est « nous buvons ». Alors, c'est seulement la forme « buvons » qui nous intéresse. On prend « buvons » et pour avoir le radical, on va enlever le « ons » à la fin. Donc, notre radical, c'est « buv »« v ce radical, on va ajouter les terminaisons de l'imperfait. Alors, les terminaisons de l'imperfait sont pour je et tu, a -I -S, pour il, elle et on, pour la troisième personne du singulier, a -I -T, pour nous, i -O -N -S, pour vous, I-E-Z, et pour il et elle au pluriel, a -I e n t Alors, voici les formes du verbe boire. Alors voici les formes du verbe boire à l'imparfait de l'indicatif. Je buvais, tu buvais, il buvait, elle buvait, on buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait, elle buvait. Je répète les formes. Je buvais, tu buvais, il buvait, elle buvait, on buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait, elle buvait. On continue avec le passé composé. Alors, le verbe boire est un verbe irrégulier. Donc, son participe passé est irrégulier aussi. Et c'est bu. D'accord? Bu. Ce n'est pas un verbe qu'on appelle en allemand reussien verbe. Il se conjugue alors avec l'auxiliaire avoir. Donc, on dit au passé composé. J'ai bu. Tu as bu. Il a bu. Elle a bu. On a bu. Nous avons bu. Vous avez bu. Ils ont bu. Elles ont bu. Je répète les formes. J'ai bu. Tu as bu. Il a bu. Elle a bu. On a bu. Nous avons bu. Vous avez bu. Ils ont bu. Elles ont bu. Attention, il faut faire la liaison aussi à partir de on a bu. Oui, on ne dit pas en français on a bu. Non, on a bu. Oui, on fait la liaison. Nous avons bu, on fait la liaison aussi, et vous avez bu, ils ont bu, elles ont bu. D'accord? Et maintenant quelques exemples. Ce matin, j'ai bu un délicieux chocolat chaud. Avant, ils buvaient beaucoup. Elle boit toujours un verre d'eau avant de manger.